La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 44. Vous arpentez les rangées de machines, dépasser la vieille dame qui est toujours absorbée par la vision hypnotique du linge qui tourne, et après un inventaire exhaustif, dénicher finalement une seule machine en panne, tout près de l'homme qui dort. Bon, comment procède-t-on C'est on ne peut plus simple. Il suffit de mettre en route le programme retardé, puis entrer dans la machine. Entrer dans la machine Allez, encore moins 30 points de QI. Évidemment qu'on va entrer. On va quand même pas rester ici à attendre tranquillement que le programme se termine. Des fois, je me demande si la réputation autoproclamée d'intelligence de votre espèce n'est pas surfaite. Enfin, passons. Vous avez sans doute constaté qu'il s'agit d'une des plus grandes machines de la laverie, n'est-ce pas Eh bien, c'est pour qu'on ait la place d'entrée à l'intérieur, vous comprenez C'est quand même euh, petit. En fait, c'est bien assez grand. Pour nous autres, les chaussettes parlantes, ça nous permet de voyager en groupe. Et pour les humains, eh bien, voyez-vous, en général, ce sont les enfants qui s'amusent à enfiler des chaussettes sur leurs mains. Donc, c'est très adapté à leur taille. Encart préventif inséré pour éviter toute poursuite parmi les familles de France et consorts. Les enfants, n'essayez surtout pas d'entrer dans une machine à laver. C'est très dangereux. Ici, c'est une histoire pour rire, mais il ne faut surtout, surtout pas le faire dans la vraie vie. C'est vrai que pour vous, c'est un peu étroit, mais l'affaire de ce parchemin est très important. Il fallait donc quelqu'un de très sérieux. Enfin, qui a un sens de la responsabilité. Ce genre de choses qui s'acquiert avec l'expérience de la vie. Et qui ne possède donc pas, ou très peu, les enfants de manière générale. Je vois. Bon, au moins c'est un endroit où les plus gros, si vous voyez de qui je veux parler, ne pourront pas venir nous embêter. Très juste. Maintenant, vous voulez bien mettre quelques pièces dans la machine, enclencher le programme retardé et ouvrez le hublot. Si vous avez pensé à emporter de l'argent liquide, allez au 47. Sinon, il est trop tard pour faire demi-tour et être de retour avant la fermeture. Vous pouvez donc fouiller les poches du bonhomme qui rond. Dans ce cas, allez au paragraphe audio numéro 18. Ou recherchez si certains clients n'auraient pas oublié de récupérer leur monnaie. Allez au 8. Si vous avez pensé à emporter de l'argent liquide, allez au 47. Vous voyez les poches du bonhomme qui ronfent. Allez au paragraphe audio numéro 18. Ou recherchez si certains clients n'auraient pas oublié de récupérer leur monnaie. Allez au 8.